I, Très bien uh, I was et in puis once. moi j'étais jeune uh, It's one of the interesting things Et c'est une des choses intéressantes, uh, n'est-ce pas Alors, the, la, the oppressions les oppressions des jeunes, c'est quelque chose um, que we'll tout le monde uh, reconnaît, n'est-ce pas so, um, Et on continue um, quand même uh, d'infliger cette expérience aux jeunes. A, a Alors, donc, uh, notre panel aujourd'hui, il uh, s'agit de uh, gens, gens so, qui um, ont vraiment combattu la bataille juste. C'est la première fois qu'on fait un panel, une session live en temps réel. Et pour vous expliquer comment on fait alors, Alors, il y aura donc l'équipe de production ça. qui est prête. Je vais présenter uh, les gens um, qui sont les un, intervenants, un une, par par une par une. Um, so, Et uh, voilà, donc elles vont you, venir. Anna. Donc, uh, um, je dis wait. au revoir à Anna. And, Très um, bien. So, so Alors, donc, je vais présenter. Um, uh, the... Got, les know, intervenants. Alors donc, il s'agit de construire so du pouvoir à travers l'organisation des jeunes. Il y a Brianna. Hey Brianna. Bonjour it's Brianna. Quel plaisir oh, de te revoir. So you, Daniel. Également, yeah. Daniel. Amazing, Formidable, n'est-ce pas, les know, espaces okay, so euh, qu'on a pu donc créer. Enjoy il y a us. aussi Vanessa. La like voilà, par magie. Um, <laughs> il y a Ray aussi. Hi, Ray. Bonjour Ray. Hello. Bonjour. Um, and then we have Et puis, Greta. Sweet. Hi, Greta. Bonjour, Greta. And, uh, then we Et puis, il y a Nikki, qui va, va donc panel. animer cette session, so, qui va donc être off, uh, gérant de la session. Donc, je vais quitter pour que vous puissiez vous présenter vous-même. Voilà, à vous. Bienvenue à tout le monde à cette session. Grand plaisir, n'est-ce pas, de vous souhaiter bienvenue. Et voilà, donc, on a des intervenants incroyables. Je m'appelle Niki Baker, je suis euh, activiste argentine pour la justice et nous allons parler du pouvoir des jeunes parce que les jeunes ont toujours voulu Mener avec leur corps, avec le temps, n'est-ce pas? On est là pour mettre en question, n'est-ce pas, les normes de la société. Nous ne sommes pas satisfaits du monde tel qu'il est. C'est pour ça que nous mobilisons, nous organisons, nous parlons et nous écrivons notre histoire. Voilà quatre personnes. Incroyable des activistes venant de partout le monde. Alors leurs histoires sont différentes, mais elles ont des choses en commun. Voilà, merci à tout le monde d'être présent avec nous. Nous commençons par la première question pour vous tous. Pourquoi vous êtes devenu des militantes et qu'est-ce qui vous motive à continuer d'être militante Alors Allez-y en premier, Yana. C'est vraiment fantastique d'être euh, participé euh, dans ce panel. C'est une très bonne question, ce qui m'a poussé à commencer ce travail et ce qui me motive. Quand j'ai appris euh, connaissance du changement climatique et des implications qu'il aurait sur mes îles, j'ai su que je devais faire quelque chose. Je suis euh, originaire de Sam, Samoa, euh, au milieu de la, la, euh, de, du Pacifique. C'est un petit groupe d'îles avec un grand une culture vibrante et des gens très amicaux. Pour moi, la survie de mon île et de ma culture n'est pas négociable, comme la plupart des jeunes militants et militantes euh, climatiques. Ici, des communautés de première ligne, nous sommes dans ce combat parce que nous devons l'être et parce que le coût du silence est trop élevé pour être supporté. Et c'est pour cela que je fais mon travail et c'est ce qui motive à continuer. Merci Brianna. Vanessa, oui. Merci beaucoup. Je me souviens, en 2018, j'ai commencé à faire de la recherche sur les enjeux climatiques. J'étudiais l'administration des affaires à l'époque. Je n'avais aucune idée euh, des enjeux environnementaux et du lien que nous avons tous et toutes avec la nature. Mais Avec cette recherche, j'ai compris à quel point les gens de mon pays euh, euh, était touché par euh, les effets des changements climatiques et, et comment euh, la vie euh, des gens de mon pays était menacée. Notre pays dépend de l'agriculture pour survivre et pour beaucoup de familles, en particulier dans les communautés rurales, l'agriculture est importante et la crise climatique peut causer euh, la faim euh, c'est une question qui touche différents aspects de notre vie et c'est ça qui m'a poussé à devenir une militante et euh, à organiser des grèves pour le climat euh, dans mon pays. Et ça m'a motivé beaucoup, ces actions, dans mon pays et, et une chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a des millions de jeunes à travers la planète qui exigent, exigent la justice climatique et toutes les formes de justice. Et c'est remarquable de voir les jeunes euh, agir ici et parler au pouvoir. Merci, Merci Vanessa. Ray, merci de m'avoir ce matin. Je suis des Philippines. C'est un pays très conservateur et en tant que femme transgenre, c'est vraiment difficile pour moi. Mon rêve a toujours été de d'étudier la biologie et d'étudier en biologie moléculaire et à un moment donné, et j'ai pensé si je découvrais quelque chose, ce serait important et ce serait la contribution que je pourrais faire pour lever les obstacles à la participation. Et maintenant, je fais partie d'une association. Nous sommes la plus grande organisation démocratique philippine de LGBTQ. Et pour nous, les euh, enjeux, euh, les problèmes euh, des LGBTQ ne sont pas séparés des problèmes environnementaux. Et, et c'est pour cela que nous pensons que la catastrophe climatique est importante pour tout le monde. Et pour nous, aux Philippines, il y a plusieurs couches à la question climatique. Nous sommes un pays près de l'Équateur. Nous sommes un des pays qui euh, sera parmi les premiers à euh, subir les effets de la catastrophe climatique. Nous avons déjà des problèmes euh, euh, et les Philippines sont en fait est un pays sous-développé. Nous dépendons énormément d'autres pays. Euh, nous avons été exploités alors, il y a une réflexion à faire ici, euh, et, et des pays comme notre pays, les Philippines, euh, ont causé très peu à la crise climatique, mais ce sont les pays qui vont être les premiers à, à en subir les conséquences. Alors, il faut euh, avoir une conversation sur l'impérialisme, le colonialisme, et cela nous concerne de différentes façons. Et nous sommes poussés à, à mener la lutte. Et nous voyons euh, tellement d'autres personnes, euh, les gens de ce, sur ce panel, partout sur la planète, qui luttent pour nos droits. Et cela me convainc que c'est un combat qui vaut la peine. Merci, Ray. Euh, oui. Merci de m'avoir invité ici et c'est vraiment fantastique d'avoir de des partenaires et d'être avec vous. Je viens d'une un, région privilégiée de la planète. Dans, nous avons, nous produisons énormément d'émissions par habitant et nous sommes probablement une des régions où nous allons avoir subi les moins d'effets de la crise climatique. Et alors, la crise climatique, pour moi, lorsque je grandissais, c'était très loin de moi et de tout le monde autour de moi. Ça n'existait pas vraiment. C'était quelque chose qui était, ah, ça va se réchauffer, nous avons un climat très froid en Suède. Et là, je n'arrivais pas à comprendre. Et les gens disaient, ah, on disait que les, les changements climatiques menaçaient notre civilisation. Mais en même temps, les gens disaient, ah, ça va être mieux et que ça, ça va nous aider. et personnes ne faisaient quoi que ce soit. Alors, dans ce sens, il n'y avait pas de crise. Alors, j'ai commencé à étudier la crise climatique. Et je ne pouvais pas comprendre cette double morale, cette double norme. Et plus j'ai lu... Euh, et, et, lorsque l'on comprend pleinement la crise climatique, on ne peut pas euh, cesser de le comprendre. Et J'ai pensé, je dois faire quelque chose. Je me suis dit, je ne pouvais pas continuer comme avant en sachant que cela se produisait. Et je ne pouvais pas rester les bras croisés. J'avais une obligation morale à remplir. Et aussi, je suis une personne autiste et lorsque je décide de le faire, je le, je le fais euh, et à 100 Alors, j'ai pensé que quelqu'un doit faire quelque chose et je suis une personne et je peux faire quelque chose. Et comme vous dites, et je suis motivée par tous les autres, les gens qui ont dirigé cette lutte depuis bien avant que je naisse, et qui, qui pousse, encourage les gens dans le mouvement les Vendredis pour le climat et toutes les personnes sur la planète qui luttent pour leurs droits et pour l'environnement. Et en particulier les gens sur la première ligne qui euh, luttent malgré euh, les, euh, les désavantages qu'ils ont et j'ai pensé que si si ces personnes pouvaient lutter, moi aussi, je peux lutter. Et aussi, il faut que je fasse quelque chose. Je veux, lorsque je serai plus grande, que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour combattre ce, cette crise. C'est ce qui, ce qui me motive et c'est la seule bonne chose, la chose correcte que je dois faire. Il faut faire quelque chose. J'aime bien le fait que euh, chacun a sa, son témoignage spécifique sur comment ils en sont venus à être militants et militantes. Euh, maintenant, je vais vous poser une autre question. Euh, je vais une question pour euh, Vanessa. Euh, dans le mouvement climatique, où il y a beaucoup de gens qui ne, ne comprennent pas le lien entre la justice climatique et euh, la justice climatique. Euh, euh, plus général. Alors, euh, Vanessa, voulez-vous parler de votre expérience? Merci beaucoup. Pour moi, la justice clim climatique et la justice raciale sont très intimement liés euh, à cause de l'histoire, des antécédents. Et ce que nous voyons maintenant, ça montre clairement que ce sont des enjeux qui sont interreliés. On, on comprend que ceux et celles qui sont les plus durement touchés sont les moins responsables de la crise climatique. Et ce sont des communautés de noirs, des communautés de personnes racisées et des communautés de personnes qui euh, subissent les effets des changements climatiques aujourd'hui même. Et, et ils ont moins de responsabilités euh, qui ont causé cette crise. Elles luttent pour protéger et défendre leurs terres. Ce sont et qui euh, the défendent les écosystèmes et, et essayent d'avoir accès. Good, while, uh, we see des communautés dans les pays occidentaux rise their qui in the élèvent leurs émissions dans, missions, dans ce contexte. Et, et dans les médias même, ceux qui sont en première ligne de la crise climatique ne se trouvent pas sur la première page des journaux de la planète. On ne connaît pas bien leur histoire, on n'en parle pas assez et on, euh, on ne parle pas des, des problèmes qu'ils ont en ce moment. Et mon expérience personnelle m'a montré euh, j'ai eu quelque chose qui est arrivé à Davos. So, Lorsqu'on m'a enlevé d'une really photo, a ça a été une expérience difficile every time I get to talk parce que chaque that fois that que j'en parle, like like je sens que c'est arrivé hier c'était la première uh, fois que j'ai senti racism le racisme dans le Mouvement euh, pour le climat. Et c'est comme j'ai remis en question ma présence. On questionnait mon militantisme et mon, le travail que je fais. Et j'ai pensé aux gens chez moi et les communautés sur la première ligne chez moi. Et j'ai pensé que et, qui n'ont pas les occasions de parler aux, aux conférences de presse. Et même si à la presse, conférence de presse, il était clair que ma présence et mon intervention ont été effacées. Et je pensais à toutes ces personnes de, qui ne, ne, ne pouvaient pas se rendre à Davos et qui luttent tellement fort pour se faire entendre, faire entendre leur voix nous ne pourrons pas euh, euh, atteindre la, la justice climatique sans prendre en, en considération, considération aussi la justice euh, raciale. Les communautés de Noirs, noir, euh, s'ils continuent de subir les effets de, des changements climatiques et ils sont sur la première ligne, si, si leurs voix ne sont pas entendues et si elles, elles, elles ne font pas la première page, they're page they're des médias, et, to the climate et crisis, si, even in the même dans les solutions, il y a des injustices, il y a des solutions, solutions qui nous. ne il fonctionneront pas pour work, tout le monde et pour toutes les communautés. Et pour nous, too ce que nous devons faire pour atteindre la justice pour la planète et pour tout le monde. Nous devons décoloniser uh, action. les actions we climatiques. Nous devons amplifier les voix de ceux et celles right qui now. sont touchés um, maintenant. To il faut qu'on raconte leurs histoires, parce que chaque militant et militante a son histoire à raconter, et il y a plein de solutions aussi. Il faut les connaître et la seule façon d'atteindre la justice, c'est de travailler tout le monde ensemble, de respecter chaque histoire et chaque communauté, peu importe où ils disent et leur euh, apparence et la langue qu'ils parlent. Il faut que nous travaillions tout le monde ensemble pour assurer que ceux, et ceux qui sont des régions, des territoires les plus touchés euh, reçoivent la justice qu'ils méritent. Merci, Vanessa. Oui, et on, pense, et on pense que c'est euh, très limité. Il y a des, beaucoup de gens qui ont une vision très limitée de la justice climatique, mais en fait, c'est lié à, à, à toutes les dimensions de la justice. An so you know, Peut-être uh, que so vous a pouvez nous parler de ce sujet un peu. Euh... Um, Nicky, on little a, little a manqué so une partie so de ce que vous avez dit. Pouvez-vous poser la question à nouveau pour que tout le monde puisse l'entendre? Merci. Je voulais demander à Ray, qu'est-ce que ça veut dire d'être une militante dans un pays où c'est dangereux d'être militante, en particulier lorsqu'on est une personne transgenre? D'abord, aux Philippines, aujourd'hui, nous avons une guerre civile entre le gouvernement et et le parti communiste, euh, le NPA, et c'est une guerre qui continue depuis 50 ans et c'est important. Pourquoi? Parce que ça a des, des impacts pour nous, les militantes et les militants, parce que le gouvernement a été incapable de mettre fin à la révolution armée dans notre pays. Et ce qu'ils ont fait, ils ont criminalisé toutes les formes de... Dissidence. Ici aux Philippines, par exemple, et les femmes en particulier, lorsque nous critiquons le gouvernement ou lorsque nous demandons la justice pour les peuples autochtones et que nous exigeons un avenir juste pour tout le monde et la fin de la, à la catastrophe climatique, nous sommes atta attaqués, on nous accuse d'être des terroristes. Et c'est quelque chose qui se passe en ce moment même. Et si vous critiquez le gouvernement, on vous dit que vous êtes un rebelle armé et vous devenez une cible rouge. On dit qu'on vous accuse d'être un rebelle communiste. Et ça a des répercussions réelles. Ce n'est pas juste des mots. Il y a tellement de militants et militantes ont été tués et qui avant ont été euh, attaqués par euh, des agents euh, de, euh, du gouvernement en les accusant d'être des membres du Parti communiste. Euh, per Personnellement, l'année passée, nous avons organisé une marche ici aux Philippines. Et parce que nous demandions de la justice et on demandait que le gouvernement soit responsable, nous avons été arrêtés, moi-même, et 19 autres membres de notre association ont été arrêtés et on nous a détenus injustement. Et j'ai été en prison juste parce que euh, je me suis exprimée. Et durant la détention, j'ai euh, subi euh, diverses formes euh, d'abus, la violence euh, contre les femmes, euh, l'abus euh, de la part de la police, c'est terrible, c'est peut-être quelque chose que les gens mais ne veulent pas entendre, mais c'est la réalité que nous vivons et ici en aux fait, Philippines. Et en fait, c'est la réalité pour beaucoup de militants et militantes. Et nous sommes menacés et à cause de la façon dont notre société est organisée. Et je sais qu'il y a des amis, des militants autochtones qui demandent la fin de, du pillage de leurs terres ancestrales des Autochtones qui revendiquent des actions contre la crise climatique et, et on les réprime, on les accuse euh, faussement et juste parce qu'ils se sont exprimés. This said, this voilà, donc uh, um, on est considéré criminel. No mais ce n'est pas une raison me. de ne de that, pas s'arrêter, n'est-ce pas? To On veut aussi sensibiliser les communautés workers, pauvres farmers, pour euh, les aider à organiser sector. dans you know, tous les secteurs. That, Malgré tout ceci, nous ne mettons justice. pas à notre appel well, that de la justice. justice ça veut us, dire la justice, actually, pour, la justice, justice pour les empire. jeunes so qui va hériter you know, un monde, a un monde sort of un en flammes. Really like voilà, donc c'est un résumé de ce que ça veut dire être activiste aux Philippines. That's no for us to stop aucune fighting. raison de nous arrêter, n'est-ce pas Alors so en écoutant les histoires de tous les autres où il y a d'autres difficultés, n'est-ce pas, ceci nous renforce. Nous allons continuer et nous allons nous battre quand même. Thank you, Ray. Merci, Ray. I hope my Wi-Fi is working well now. <laughs> I think it uh, correctly. I, I hope you can hear me well. Uh, um, que vous Brianna, bien. Alors, you, Brianna, you have lived for a long time on a small uh, island, island called vous Samoa, but because of, uh, it's profusely in a large body of water, uh, voilà, on the front line of the okay. So uh, uh, uh, uh, directly uh, touched by the uh, change quelle est l'importance des communautés insolaires Thank you, Ah, Such a great question. I think that there's so much we can learn from small islands, especially within our indigenous cultures. I always say that I don't think sustainability is something that we're trying to get to. I think it's something we're trying to get back to. In my culture, there's something called Ava, and this means the space between. There. We believe that there is a space between human and human, and there's also a space between human and nature. And so we don't see this space as being empty. Uh, we actually see it as something that connects us. And so there's something that we hear often in Samoan culture, which is, Uh, which means we must tend to the space. Um, and it, it can also mean we must tend to the, the relationship. We believe relation. that in the climate the climate crisis is a result of people exploiting this va or this space between human and nature and now there's much overdue tending to do between us and so for indigenous people we know how to live in harmony with nature because we've been doing it for centuries on this planet and so you know when people say humans don't deserve this planet i, I disagree because I, i feel like my village deserves this planet i feel like so many indigenous communities deserve this planet because we've lived harmoniously with it for centuries and so indigenous people not only deserve to have this voix, this earth or this planet we're on but we also deserve to have a voice when it comes to solutions because, solutions because i can guarantee you that there are so many solutions within our cultures just like cultures, i know that there's so many solutions within cultures this va that someone people know how to tend to les gens, les uh, and so i believe that relation. we need to start acknowledging this and start learning for more communities who lie on the front lines because we are not just victims but we're actually the carriers of a lot of the solutions we need for this crisis thank you rihanna And Greta, uh, uh, merci, Brianna pour mettre fin à ce cycle. Greta. je voudrais you, vous poser une question. The best way, Quelle est de la meilleure least, façon of the best way votre opinion, sur la meilleure façon e d'encourager ce, ce travail, travail. Quels, Quels sont les défis uh, auxquels font face, fait face donc le mouvement vers la justice climatique have been saying we, in order to create a just world we need to listen to those who are most most affected to those whose voices are being who, who are being most oppressed uh, that is the only way and we need to sort of change our mindsets both when it comes to to our relationships to other humans but also our relationship to nature um, that once we get past that step we, we won't be able to achieve any changes unless we, we drastically change our mindsets um, and, um, and some of the challenges I think well apart from the obvious one that we can't gather in large crowds and uh, because of the corona pandemic I think the biggest challenge the climate movement faces this year is that uh, now um countries uh, and companies are making like pledges and climate commitments that sound really good but the devil is always in the details um like yeah, they can say we're going to be net zero by 2050 and uh, i mean they get away with it since the level of awareness is so incredibly low people don't know well, i mean we don't know what those targets include we don't know what new they include Uh, and what kind of emissions they exclude uh, when in the reporting of those emissions? And I emissions. mean, it's. Um, And, of course, you Bien can sûr, say that our targets are in line with the Paris Agreement, our targets are in line with what science says needs to be done to stay below 1.5. And it, the reason why we can 5. say that is because we can cheat Alors, peut, and we can on um, on like tricher, include and exclude uh, inclure, lots of things, like choses, we can make example, these targets depending on fantasy scale, uh, uh, negative emissions technologies and so on. So, and of course, The general narrative is that now things are happening. The US and the EU is leading. They have committed themselves to net zero. China has committed itself to climate neutrality and so on. And the media, of course, goes along with that. Um, and uh, so I think the biggest challenge will be to call that out in a, and to spread awareness uh, and, of course, to keep the momentum going. People. We need to. We need to realise that this is a marathon, not a sprint. I know we want quick solutions, we want quick fixes, but to a problem such so difficult and so complex as this one, uh, quick fixes. And just small steps in the right direction, without any actual structural changes, will not be enough. And um, yes, they are better than nothing. But we cannot be satisfied satisfied with something just because it's better than nothing, because this is a matter of life and death for so for too many people. Uh, So I think that will be the biggest challenge to keep the momentum going and to not get tired and say like, oh, well, we've been doing this for so long. Can't we just settle this for now? Can't we just say a net zero emissions by 2050 is okay? Because we don't have any more energy to fight on to keep the momentum going to to keep the fight going. Voilà donc le Merci plus Greta grand défi. Merci Greta. This, uh, question, voilà can une question pour tout le monde. Nous um, avons déjà un peu parlé de ce sommet, mais je voudrais savoir quels sont les défis auxquels activist. vous faites Do, face en tant qu'activiste jeune. À qui la parole for me <clears throat> i find the most challenging <clears throat> thing is trying to explain to people how intersectional this crisis is and i think um so many of the previous panelists have mentioned uh, this um mentioned this. climate change is a byproduct of capitalism and colonization capitalism and we know this to be true there is no achieving true. climate we justice without facing justice the cause and acknowledging the black indigenous and people of color so communities so that face noirs, its consequences uh, to a further extent and so as true. climate so activists, so we, as activists so we need to not only acknowledge this but work on the intersectional ties of this crisis um, because we all know that in order to solve it we must dismantle the whole system in which it was built on and and a lot of the time this gets left out of the conversation but we must always remind ourselves that climate justice is indigenous justice it's racial justice it's gender justice it's lgbtqi plus justice it's it's all of the justices within this broken system, this system that system must come into place in order for us to say that climate justice is true. La justice est réel, est Thanks, Vanessa, you want Merci. to next? Alors, Vanessa. Well, thank you. Uh, there, there's been a, quite a number of challenges from défis. when I started mm. activism, um in my country it's not very easy to you know organize very very big strikes and get to do strikes with students and different people because it's hard to get permits especially you don't have when you don't have any big organization to help you with that so that that was one of the challenges that i faced in my activism and the other thing i really remember because activism comes with so much negativity from different people online in person yeah those are also challenges that i may not be facing by my, myself alone but also other activists face those very challenges and maybe to talk about uh, the challenges that some of the activists that I work with have really faced. Um, we've had some of them getting arrested and that is really uh, challenging for them and also for us because it kind of makes our activism a very hard thing to do because you're always in worry about what could happen next and the other challenge Mais has been défi, really talking to people uh, because many times when we would do a community reach out to speak to people here in Uganda, uh, you get questions like, what am I going to gain from this? How much are you going to pay me? Uh, if you're telling me to stop doing this, are you going to feed my family? So there are kind of those challenges of you know, people saying they are not able to do activism because of Brian's reasons. Which is understandable because of the circumstances that some of them are in and also many people would say why. Aren't you, uh, Peut-être que vous end poverty, to pas so, éliminer those were la pauvreté. Donc, voilà faced, quelques défis uh, auxquels j'ai fait activist. Mais ce que, is que is je peux vous dire, c'est que uh, si je me bats pour uh, la justice climatique, means ça that veut dire I'm to que j'essaie d'éliminer la pauvreté aussi. In, et j'ai vu comment le changement climatique euh, laisse les gens dans la pauvreté, emprisonnés dans un cycle de pauvreté. On perd tout, maison, récolte. Alors, en me battant pour la justice climatique, je me bats aussi pour la justice sexuelle, pour éliminer la, la faim. Il faut que les gens comprennent l'intersectionnalité de ces choses. Voilà, donc c'est le défi actuel auquel je fais face, pas seulement moi, mais d'autres activistes aussi, pour aider les gens à comprendre l'intersection de toutes ces choses. Merci, Vanessa. Euh, une autre question? Voilà. La dernière question, c'est pour tout le monde aussi. Si vous regardez l'histoire de toute transformation sociale, vous avez été euh, l'un à la une de, de toutes ces transformations. Mais pourquoi Pour vous, quel est le pouvoir des jeunes Greta, à vous Bien sûr. Euh, pour moi, I'm not surprised. Je ne suis pas surprise, uh, c'est quelque uh, chose I think that's, comes quite natural, de très naturel that people que people les jeunes grandissants vont avoir le désir de créer un meilleur monde du did, monde de leurs parents to, uh, to sort of pour improve améliorer l'état du monde. Um, I think that's, Je pense that's quite que c'est un instinct très naturel. <laughs> But, um, mais I mean, young people, les jeunes, we don't have, on we don't use the argument, I mean, pas cet change, argument, n'est-ce pas? On, oui, on ne peut pas changer parce more, que a, more, tout a, a toujours a été comme ça. Blank, on est, uh, si vous voulez, donc so un livre. We don't have, où toutes uh, les pages so sont prejudices. blanches, on a um, moins de préjugés. Our, Nous n'avons pas les attentes du monde. So uh, C'est-à-dire um, que le monde a toujours which, été comme ça, on ne peut pas changer. Beaucoup de, to, de personnes plus âgées to from disent um, tout ceci, um, n'est-ce pas, so pour indiquer and que and le changement n'est pas possible, que le monde a toujours été we, comme ça. Les enfants, les jeunes, As, as older people do about our sont moins more préoccupés par létat statut social que les personnes plus we âgées. Les plus âgées, les personnes plus âgées ont peur de perdre leur statut. Alors, way, so Alors les jeunes ont quand même plus case, à peur, n'est-ce pas, pas, pas parce qu'il s'agit de notre futur. Mais de, de l'autre côté. Dans ce sens-là, on n'a pas tant de choses à perdre que les personnes plus âgées. Vous comprenez ce que je veux dire. Alors quand il s'agit de l'urgence climatique, il s'agit des jeunes, n'est-ce pas, les plus touchés. On peut voir que les jeunes comprennent ceci d'une manière. On comprend qu'il y a une injustice énorme ici et nous voudrions Améliorer les choses parce que c'est nous, n'est-ce pas, les plus touchés par la crise climatique. Alors, arrêt. Oui, euh, je suis tout à fait d'accord avec ce que Greta disait. Si vous regardez l'histoire, toute société, ça a toujours été les jeunes, n'est-ce pas, qui ont été à la une des changements vers le meilleur, n'est-ce pas? C'est tout à fait naturel pour les jeunes de démontrer euh, cet instinct. C'est pour ça que nous sommes corrigés aussi par les personnes plus âgées. Ils, on, ils disent, ben voilà, on, a des, on est trop idéaliste, on rêve trop, mais je pense que le problème, ce n'est pas que les jeunes rêvent d'un meilleur futur. Le problème, c'est qu'à un certain moment, les rêves sont chassés en nous, n'est-ce pas? Et vous on est instruit, n'est-ce pas Il faudrait accepter les choses telles qu'elles qu sont. Donc les jeunes euh, qui ont cette volonté tellement nécessaire, cette audace, n'est-ce pas, de rêver, c'est tout à fait nécessaire pour une transformation sociale que ce soit donc le combat des droits des personnes qui représentent des minorités sexuelles, c'est toujours les jeunes qui veulent des mesures progressives, progressistes, n'est-ce pas, pour améliorer la, les circonstances auxquelles nous faisons face, dont le, la catastrophe climatique, il est tout à fait naturel que les jeunes euh, se rendre compte qu'ils vont hériter ce monde en flamme. C'est tout à fait naturel que ce soit nous, n'est-ce pas, euh, qui euh, euh, se combattent pour les droits, n'est-ce pas? C'est un défi pour nous, les jeunes. Alors, nous sommes dans tous les secteurs de la société. Nous, les jeunes, nous sommes urbanisés, nous sommes minorités sexuelles, nous sommes femmes, nous sommes ouvrières, nous sommes les gens ordinaires dans tous les secteurs. Donc, il s'agit d'une nécessité de s'unir. On, on est abusé par ce même système, donc il faudrait être unis pour changer les circonstances, pour améliorer nos circonstances. C'est la raison pour laquelle nous avons un rôle vital, crucial dans cette transformation. You, Ray. Merci Ray. Running, uh, Alors, planning, le temps presse, mais to, je voulais uh, quand même aussi opinion, Brianna, avoir please. votre opinion, uh, Ray, Brianna, sur cette question. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Greta. Les jeunes pensent toujours vers l'avenir, n'est-ce pas L'avenir, c'est naturel, Alors nous regardons l'avenir. Donc il y a un niveau d'optimisme dont le monde a besoin, et c'est l'importance des jeunes. Et les organisateurs jeunes on travaille sur dans ces mouvements pour transformer le monde. Nous avons de la passion et nous avons de l'espoir. Comme disait Ray, on a des rêves, n'est-ce pas, qui sont tout à fait phénomènes pour changer la façon dont travaille ou dont fonctionne le monde. Merci, Brianna, à vous, Vanessa. Quand you vous trouvez euh, devant une maison en feu, so, vous faites tout ce que vous pouvez pour éteindre le feu. Et c'est quelque chose que les jeunes voient. La planète, warming, la planète se réchauffe because, um, et tous les, tout ce que font uh, les dirigeants, c'est continue de continuer à to to uh, alimenter le feu so, et la crise. Alors, je pense que pour moi, c'est vraiment dérangeant de, que je, pour moi de voir ça. Les, les, les gens luttent pour avoir accès à l'eau potable et à la biodiversité et, et qui est détruite à cause des actions de nos gouvernements et des dirigeants et dirigeantes. Alors, personnellement, je m'inquiète de l'avenir qui nous attend. Les gens luttent pour euh, l'avenir, la, mais ils doivent comprendre aussi que le, le, le présent de beaucoup de gens est déjà catastrophique et dangereux est épeurant. Et si j'ai un présent qui est épeurant, qu'est-ce que vous pensez que je vais penser de l'avenir? Et je pense que c'est quelque chose qui pousse les jeunes à revendiquer, à exiger la justice, parce qu'ils voient un, un présent très désagréable et on ne peut pas les convaincre que l'avenir la, la, est plein de promesses. Et, et, car, et on n'est pas distrait par euh, des choses comme la paix. Et si on ne fait rien, si on voit de la destruction, nous allons faire tout ce que nous pouvons pour euh, euh, obtenir un avenir qui est sain et durable, un avenir qui est euh, viable pour tous et toutes. Oui, Euh, on nous dit des promesses vides et maintenant c'est le temps d'agir la première, euh, on a eu un problème de euh, Pouvez-vous euh, répéter ce que vous venez de dire? Euh, on nous donne des promesses vides et nous voulons diriger par l'exemple. C'est le temps d'agir. Il y a trois actions que tout le monde qui nous regarde peut faire. La première, c'est d'écrire de, de, euh, quelque chose dans Instagram ou dans Twitter ou autre pour parler de ce qui se passe ici. Et ensuite, il y a le, de se joindre à, au vendredi pour l'année et aussi de vous joindre euh, ou de communiquer avec un mouvement qui est d'un autre continent que celui où vous vivez et la troisième et c'est de vous abonner à notre, euh, notre bulletin d'information. Euh, vous pouvez le voir dans le chat en ce moment. Alors, ce sont les trois actions que nous pouvons vous proposer. Euh, et voulez-vous euh, ajouter quelque chose à cela? Suivez un militant ou militant qui n'est pas de votre continent en euh, équivalent à Just Recovery Gathering Org. Pardon. Merci beaucoup euh, aux panélistes et je vais laisser euh, Daniel et Anna expliquer ce qui s'en vient. Fantastique. Je voudrais remercier euh, chacune d'entre vous. Je vais répéter encore une fois ce que Nikki vient de dire. Euh, alors, en, au bas de votre écran, que vous voyez, vous voyez différentes euh, suggestions d'actions que vous pouvez faire. Je vais le répéter. Tweet. tweet euh, euh, no more empty promises. Plus de promesses vides et aussi un tag euh, et Vendredi pour l'avenir et aussi de, suiver, de suivre une militante, militante d'un autre continent, de suivre son travail. Et et alors que ainsi, nous pourrons continuer euh, de travailler ensemble. Alors, vous pouvez aller à euh, vendredi pour le point pour vous abonner à leur bulletin euh, d'information. Y a-t-il d'autres choses que les panélistes aimeraient ajouter ou vous niquez avant de passer à la prochaine session? Oui, nous avons une autre action sur l'écriture sur un bout de papier d'écrire un message. Et vous vous souvenez de, du mot? Ah, une, une récupération juste pour tous et toutes. Et ensuite, d'envoyer ça à, par courriel. Euh, ou euh, à l'adresse qui apparaît à l'écran aujourd'hui maintenant. Alors, euh, je vais maintenant conclure euh, euh, le panel. Merci aux panélistes d'avoir participé. Merci de vos réflexions. Et Nikki, vous et Anna, nous allons, Anna, nous allons essayer de créer une bannière mondiale. Et c'est dans l'esprit de ce qui a été dit, à mesure qu'on vieillit, on accepte de plus en plus la réalité telle qu'elle est et on accepte le statut quo qui est établi. Et en tant qu'acte de résistance et de comment nous sommes, nous choisissons de continuer de résister et de croire en tous et toutes. Et pour, pour ce faire, nous allons créer une bannière euh, comme une, euh, un projet mondial. Si voilà, on a vu une plante de cette bannière. Alors ici, on a un autre exemple ici de cette bannière. Cesser de, de financer les criminels. Les morts. Nous, vous, nous allons vous inviter à dans un moment, chaque personne, vous n'avez pas besoin d'être très artistique. Euh, moi, j'ai fait euh, cette lettre en quelques secondes. Merci, Anna. J'ai essayé euh, un, un minimum. Je, je vais quand même améliorer mon dessin. Mais tout ce que vous avez à faire, c'est de créer une, une seule lettre et, et vous allez l'envoyer le, par courriel. Uh, photo photo 350. Uh, uh, uh, photo uh, à photo.350.org. Uh, Alors, c'est photo.350.org. Vous envoyez la photo uh, de votre uh, lettre. Uh, uh, Alors, Nikki uh, a eu. Uh, Anna ne uh, uh, fait uh, rien uh, pour uh, le moment, malgré ses bonnes intentions. Mon bureau va s'écrouler ici. j'ajoute quelque chose dessus. Alors, vous avez beaucoup d'actions à faire. Nous essayons d'éviter que vous soyez euh, des militants du Salon. Et que vous allez seulement regarder la, télé, la télévision, et c'est que beaucoup veulent simplement être des consommateurs. C'est ce que les, les puissants veulent qu'on devienne. Mais euh, nous voulons que. Alors, à mesure que vous allez euh, aller dans une autre session, à, à mesure que cela va se produire, il y a une équipe qui va réunir toutes ces images de lettres et vont créer une bannière. Alors, s'il vous plaît, euh, faites ça maintenant, rapidement. Prenez une photo de la lettre que vous avez faite. Euh, nous allons essayer d'écrire euh, Just Recovery for All. Et il y a quelque chose que je me souviens toujours euh, qui s'est produit dans la grève climatique en septembre, en 2019, c'est qu'il y avait plein de gens et il y avait beaucoup de dirigeants qui ont participé. Mais qui, et, et quand Trudeau s'est joint à la marche sur le climat au Canada, et puis ensuite, il, allé, il a acheté un, un, un, un oléoduc. Alors, qu'est-ce que vous pouvez penser à ce que vous pouvez faire comme action en solidarité avec ce mouvement? Alors, euh, n'achetez pas un oléoduc, certainement pas, mais utilisez votre inspiration pour euh, Alors, cessez d'acheter des oléoducs. Alors, si ça fait partie de votre liste d'actions, ne le faites pas. Et aussi, euh, euh, on a aussi abordé un sujet euh, qui m'a touché, c'est l'importance ce pas des petits pas, mais aussi des changements structurels de grande ampleur et il faut regarder comment, comment ces changements se, se réalisent et c'est seulement lorsqu'il euh, lorsqu y a euh, un pouvoir citoyen. Alors, dans les prochaines sessions, il y a des, des ateliers et des témoignages euh, aussi sur euh, euh, des mouvements euh, où, euh, les, où on explique comment les gens se sont organisés euh, et pour euh, aussi développer leur, euh, habi leur habilitation euh, le, et des actions qui leur ont euh, et qui leur permet d'aller au-delà de simplement des simples actions de consommateurs, comme par exemple changer les ampoules d'une maison. Alors, nous allons aller dans les ateliers. Si vous ne l'avez pas fait encore, Anna va vous expliquer comment procéder. Alors, vous allez à la gauche. Lorsque ça dit « session euh, », où ça dit « session », vous allez pouvoir euh, choisir les sessions qui sont en direct en ce moment et choisir un, un d'entre eux et participer. Et il y a d'autres sessions qui classées qui sont enregistrées. Tous les panels ont été enregistrés et nous enregistrons le plus grand nombre de sessions possible, mais il faut toujours demander la, le consentement des, de tous les participants. Euh, dans ces sessions. Alors, nous allons avoir besoin de quelques jours euh, avant de pouvoir euh, présenter toutes tout ces sessions enregistrées euh, dans Internet. Nous devons repos nous reposer un petit peu après euh, ce, cet événement. Alors, fantastique. Euh, maintenant, nous allons passer aux sessions. Euh, selon les, suivi les instructions d'Anna. Merci aux panélistes et tous les panélistes que nous avons eus durant euh, cet événement euh, et nous avons appris tellement de choses, euh, tellement de sagesse et de, nous avons aussi euh, eu beaucoup de passion. Merci à tous et toutes qui ont euh, participé et cette conversation qui va être enregistrée et euh, accessible plus tard. Au revoir, Anna.